Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un tout nouveau test sur des filtres carrés KF Concept. Alors j'ai déjà présenté ce type de filtre sur la chaîne, mais attention, ce n'est pas tout à fait les mêmes. Vous allez voir ça. Alors KF Concept est une marque bien présente en photographie. J'ai déjà testé divers produits euh, sur ma chaîne YouTube. Donc comme vous devez le savoir, la photographie est une pratique pour lequel il faut quand même prévoir un certain budget. KF Concept n'est pas une marque premium ni haut de gamme. Néanmoins, il se place dans une gamme qui permet d'être accessible à tous. Des amateurs peuvent autant y trouver leur compte comme les professionnels. Alors oui, c'est une gamme de produits intermédiaires, mais il y a des produits euh, très intéressants comme celui ci. Leur tout nouveau produit est un nouveau système idéal pour les amoureux de photos de paysage. Alors avec ce type de filtre, vous avez un équipement qui permet de rendre une photo de paysage beaucoup plus intéressante. Alors en effet, dans ce kit, nous avons un filtre polarisant ainsi que des filtres ND qui permettent de bloquer la lumière. Avec cela, l'équipement nécessaire pour pouvoir les monter sur différents objectifs grâce à des bagues d'adaptation de diamètre de 82 mm à 67 mm. Alors pourquoi ce type de filtre En photographie de paysage, tôt ou tard, on arrive à une envie de faire des choses extraordinaires il est important de travailler avec des filtres pour rendre les images plus spectaculaires. En effet, un filtre photo en rapport avec ses fonctions euh, a des attributs qui permettent de rajouter ce petit plus à l'image. Alors, avec un filtre polarisant, vous allez pouvoir euh, éliminer les reflets sur votre image de la même manière que quand euh, vous portez des lunettes de soleil polarisantes, par exemple. C'est juste pour vous donner une petite image. Euh, si on prend en revanche euh, les filtres ND, donc ceci. ci permettent de bloquer la lumière en fonction de leur degré d'opacité. Alors, cela permettra notamment de réduire le temps de pose et de pouvoir réaliser des poses longues. D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas mon livre sur la pose longue, je vous le recommande chaudement pour ce type de pratique. Alors, en photographie, il existe tout un tas d'accessoires et on peut vite arriver à des tarifs assez élevés. Surtout pour ce type d'accessoires. Vous pouvez vérifier, vous avez des marques très haut de gamme et cela se rapproche rapidement du millier d'euros. Alors, si votre budget est plutôt limité, vous aurez tendance à choisir des filtres photo bas de gamme et franchement, c'est une belle erreur qui va vous dégoûter de cette pratique. Vous allez clairement vous dégoûter de la photographie de paysage si vous choisissez du matériel bas de gamme. Alors, c'est là que vous avez des marques intermédiaires comme KF Concept qui proposent du matériel avec un rapport qualité prix intéressant. Ici, on est à 4 fois moins cher qu'un qu kit de filtre haut de gamme. Alors oui, ce n'est pas la même chose, mais même euh, sur des filtres très haut de gamme, il peut y avoir des versions produits avec des défauts. En plus, le fait de faire cette vidéo, je vous ai négocié un petit code de réduction euh, directement sur le site KF Concept pour vous procurer ce type de filtre si ça vous intéresse. Alors, pour vous parler du test des filtres, on a ici un ensemble de filtres qui permet de pouvoir prendre du plaisir avec la pratique de la photographie de paysage. On a dans ce kit un filtre ND8, ND64 et ND1000. On a également le filtre circulaire polarisant qui vient se positionner dans son support. Alors à savoir qu'un filtre polarisant réduit légèrement la quantité de lumière, mais bon, c'est léger, ça, un, un stop ou deux stops. C'est léger, ça réduit quand même la quantité de lumière qui touche le capteur. Alors, comment fonctionne le kit de fit carré KF Concept Alors, il est important de voir euh, que vous avez plusieurs éléments qui sont vendus dans le kit. Alors, il y a un support de filtre déjà, ainsi que les filtres et les bagues d'adaptateurs. Le support se monte sur l'objectif grâce au bac d'adaptateur que vous vissez sur l'objectif en fonction du diamètre de votre objectif. Ensuite, vous pouvez monter le support de filtre pour ensuite y glisser les filtres. La photographie de paysage, c'est exactement la même chose qu'une partie de pêche. En fait, on cherche un spot, on prend le temps de s'installer, enfin on installe son matériel, et en quelque sorte, on va et on pêche à l'image. C'est ça la photographie de paysage, et ce type d'accessoire permet justement de pouvoir euh, réaliser des pauses longues, de pouvoir en fait réduire le temps de pose euh, pour éviter d'avoir une image qui soit trop claire et pour donner des effets particuliers à ces images. Pour vous parler de la qualité du matériel, on peut voir que le matériel est en métal. Donc les filtres carrés et rectangulaires sont entourés d'une protection qui peut rassurer pour son utilisation. Alors c'est ce qu'on remarque tout de suite par rapport à la gamme précédente que je vous ai déjà testée. Celle-ci précédemment testé n'avait pas ce pourtour d'encadrement. J'ai trouvé ici que cela ne sert pas seulement à protéger le filtre en cas de chute. Ici, le filtre rentre plus aisément dans son support et c'est beaucoup plus agréable. Alors après, tout dépend. Hein. Si le filtre tombe sur une surface plate, ça va. Mais si le verre tombe directement sur quelque chose de pointu, à mon avis, cela ne le protégera pas. Cet encadrement permettra également de maintenir le filtre sans trace de doigt. Car pas maintenu directement sur le verre ça veut dire que quand vous allez prendre le, le filtre dans les mains vous n'allez pas toucher le verre directement donc on est déjà ici euh, également aussi sur une meilleure qualité de finition que les filtres ND que j'ai déjà testé précédemment sur la chaîne youtube sinon contrairement aux filtres précédemment testé comme je l'ai dit précédemment il n'y avait pas que la plaque en verre et elle avait du mal à rentrer dans son logement. Donc surtout quand le support de filtre était monté sur l'objectif, il fallait un petit peu pousser euh, pour rentrer euh, la plaque de verre. Et ça, je trouvais un peu ça un petit peu gênant. Mais voilà, il fallait le signaler quand même. Donc ici, le kit dispose d'un encadrement autour du verre, ce qui le protège donc et rend son utilisation plus facile. Le système se coulisse en fait également, mais de manière plus souple. Et franchement, c'est tout de suite plus agréable. Donc, pour monter le système de filtres, il se monte rapidement dessus. Il faut juste choisir l'adaptateur qui correspond au diamètre de votre objectif. Donc, vous avez l'indication sur l'objectif euh, de votre appareil photo. C'est un rond barré avec euh, un diamètre, en fait. Donc, ça peut être un 67 mm, 72, 77. Et en fait, il faut le visser à votre objectif et vous pouvez installer le support directement. Donc, les filtres, après, bah, se coulissent ensuite dans leur support. Ensuite, pour vous parler du packaging, alors honnêtement, la boîte de rangement est pratique par contre, elle me fait penser un peu à du matériel argentique d'il y a 20 ans. En fait, bon, je sais pas, peut-être c'est la couleur, euh, je sais pas. Donc, euh, faut dire ce qu'il y a, ça ressemble quand même à un truc un peu de l'ancien temps. Mais voilà, après ce qui nous intéresse ici, c'est surtout la qualité du matériel et la praticité de la boîte. Donc, voilà, euh, franchement, c'est un petit budget quand même pour les amoureux de paysage, mais c'est un tout autre budget pour les filtres de d'autres marques, plus haut de gamme donc j'ai déjà testé un kit de filtre sur la chaîne euh, c'était pas la même qualité mais ici on a quand même un bon rapport qualité prix je vous rappelle qu'on est à quand même à quatre fois moins cher qu'un qu kit de filtre très haut de gamme en ouvrant la boîte pour la première fois vous allez voir que chaque filtre est emballé dans du papier donc je vous dis tout de suite si c'est pour les ranger dans ce papier à chaque fin d'utilisation ça va forcément vous embêter moi j'aime bien quand c'est rapide donc du coup le papier vaut mieux le recycler Surtout si on est dans des rivières, des coins assez humides, alors le papier va vite nous embêter. Pareil, les adaptateurs sont enroulés dans du papier plastique. Bon, je ne trouve pas ça très écolo, puisque final, en fait, on va les ouvrir, on va déchirer le papier tout de suite. Et euh, bon, après, on peut le réutiliser, mais à force, franchement, enlever, remettre, enlever, remettre, je pense que le plastique, on va finir par le jeter. Mais bon. À part cela, le, pa le packaging est propre et soigné. Franchement, euh, je vous montre la boîte, elle est par ici. On a un packaging qui est assez soigné, franchement. Hop, Là, j'ai la boîte de rangement direct. Franchement, euh, c'est une boîte de rangement en carton. Donc euh, franchement, c'est classique, mais c'est soigné. Il y a de la mousse dedans. Il y a un, euh, une boîte avec en partie euh, des aimants. Ça se ferme, donc euh, voilà. Alors, pour vous parler de la qualité d'image, en ce qui me concerne, je ne fais pas de test de mire ou de test de laboratoire. Moi, ce que je veux, c'est du concret sur le terrain. Donc, les filtres font ce qu'on leur demande. Le filtre polarisant élimine bien le reflet. Les filtres ND bloquent bien la lumière comme il se doit. Maintenant, en fonction de diverses utilisations, euh, une scène peut être différente au cas par cas. On peut avoir, par exemple, un temps très clair, euh, voilà, comme par moment, une pollution avec un léger voile. Euh, voilà. Ici, ce qu'on veut savoir, c'est si les filtres ne génèrent pas de dominante de couleur ou des éléments qui peuvent dégrader la qualité d'image. A savoir que le filtre polarisant permet d'éliminer les reflets et accentue la ceinturation. Mais attention, il fait quand même perdre un peu de luminosité, comme je l'ai précisé précédemment, de 1 ou 2 stops. C'est léger, mais ça réduit quand même la luminosité un petit peu. Donc j'ai été prendre des images avec les filtres, je vous montre le résultat. C'est parti Allez c'est parti, je vais installer euh, le type de filtre, donc du coup, hop, je vais installer l'adaptateur de filtre sur le 10-24, alors là je vais équiper du Fujifilm X-H1 plus un 10-24 qui euh, a comme caractéristique euh, un diamètre de, 12, de 72 mm, donc, du coup je prends euh, l'adaptateur 72 mm que je visse à l'objectif, une fois qu'il est vissé, il peut accueillir le support de filtre. Le support de filtre, il est là. Du coup, en fait, ici, il y a un système qui permet de le loquer. Donc, moi, en fait, ce que je fais, c'est que... tac, Je l'ouvre ici et je le bloque. Tac, ici. Donc là, il est bloqué. Et ensuite, derrière, ici, il y a une petite vis qui me permet de visser pour éviter qu'il bouge. Tac. Hop. Si je le dévisse, bouge complètement et si je le visse il est bloqué ok ensuite je vais installer euh, les filtres donc ici ici j'ai un filtre polarisant donc en fait c'est simple le filtre polarisant c'est un filtre en fait qui permet d'éliminer les reflets et euh, ça permet aussi d'éliminer euh, tout ce qui est euh, comment dire euh, ça permet aussi d'augmenter un peu la saturation, mais ça fait perdre un peu de luminosité. Alors, du coup, pour installer, hop, du coup, j'ai juste à ouvrir ici, à glisser ici, et à refermer ici. Et du coup, là, on a le filtre polarisant qui est équipé. Et avec cette molette ici, en fait, on peut régler l'intensité ou la diminuer, en fait. La diminuer, le, enfin, augmenter la capacité du filtre polarisant ou diminuer son effet. Ensuite... Là, j'ai juste à tirer la languette. Et du coup, j'ai accès à mes filtres. Du coup, je crois que là, c'est un filtre... Euh... Non, je vais prendre le dernier. Je crois que c'est un filtre ND-1000. Du coup, on va commencer avec celui-là, le filtre ND-1000. Pour se faire, il a juste à se glisser à l'intérieur. Tac. Et en fait, c'est bien parce qu'il se glisse vraiment de manière très, très souple. Là, j'ai juste à l'enlever. Hop. Voilà. Tac. Tac. À savoir que là, euh, regarde à l'intérieur, à savoir que là, en haut, on a deux, on peut loger deux filtres, parce qu'en fait, il y a deux, euh, deux supports qui permettent d'accueillir. Donc, on peut mettre ce filtre-là, donc on va on peut le mettre au premier, tac. et par exemple, je peux mettre un nd 8 donc un autre filtre ici, tac. je peux le mettre ici, par exemple. Hop. Et là, ça me permet d'empiler les filtres et de multiplier en fait le temps de pause. Voilà, voilà, on va faire quelques essais. On va essayer ça sur les voitures parce qu'il y a du mouvement. On va pas faire euh, trop de, euh, de pauses très très longues parce qu'en plus, de toute façon, on n'a pas de nuages dans le ciel donc c'est pas très, très très très très sympa. On a un temps qui est très bleu, il n'y a, a pas de texture dans le ciel, il y a un peu de vent, mais euh, voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va jouer avec euh, les voitures, on va faire des. Des, des filets en fait quelques filets euh, euh, de voitures en pleine journée avec le soleil grâce aux filtres qui nous permettent de réduire le temps de plus voilà voilà alors là, je, alors là je suis en train de tester le ND1000 en fait ce qui se passe c'est que bon il y a beaucoup de lumière mais le ND1000 c'est vraiment un filtre qui est assez opaque du coup en fait moi ce que je suis en train de faire là c'est en fait des pauses longues avec euh, en fait des, des, voitures, des, des voitures en mouvement et comme le filtre est assez opaque en ND1000, donc là je suis en train de le tester, il faut que je monte en ISO et il faut que j'ouvre plus l'ouverture du diaphragme. Bon, ça se fait, mais bon, je suis obligé de monter en ISO pour euh, éviter en fait que la pose soit trop longue. Parce que si la pose est trop longue, je vous rappelle, si vous n'avez pas mon livre sur la pose longue, je vous rappelle que si la pose est trop longue, ça permet en fait d'éliminer en fait tous les mouvements et en fait ça élimine en fait tous les gens qui sont en mouvement et tout le passage. Donc si c'est trop long, ça va être invisible. Il faut que ça soit assez long pour que ça soit... Un effet en fait plutôt dynamique, un, un effet plutôt filé. Et du coup, voilà, c'est essentiellement euh, lié à la pose longue. Et du coup, il faut raccourcir le temps, mais pas trop. Voilà, voilà. Du coup, là, j'ai mis le ND8. Alors, qu'est-ce qui se passe Le ND8 est beaucoup moins opaque. Donc Du coup, ça me permet de raccourcir. Je vais raccourcir les temps de pose tout, euh, tout en ayant en fait, euh, les iso au minimum du coup, en fait, avec les mouvements qu'il y a là. Du coup. En fait, ce type de photo, ça me permet en fait, d'avoir un temps de pose. Donc là, je suis à f4, je suis obligé d'ouvrir un petit peu un grand quand même. Je suis au grand angle, ça ne dérange pas, parce que la mise au point est assez loin. Et du coup ça me permet d'avoir un temps de pause à 1 huitième de seconde. C'est plutôt pas mal pour avoir en fait une capture. Alors ça dépend de la vitesse de la voiture aussi, comment elle bouge. Hein. Si la voiture est plutôt rapide, elle va paraître beaucoup moins euh, formée sur la photo. Mais voilà. Et dans cette allure-là, par exemple, on ne voit pas les, les voitures. voitures qui passent à cette allure-là pas trop mal. Ouais. Donc là, je suis en train de mettre un 64 le ND64 permet de bloquer 64 fois la lumière du coup, si je me mets à f8 j'ai un temps de pause de 13 secondes euh, de 1 sur 13 donc du coup c'est pas trop mal, c'est plus rapide que l'autre le ND8 Et ça me permet d'avoir des résultats assez sympas en fait quand ces voitures-là bougent plutôt dans cette allure-là, on va dire qu'un quinzième de seconde à peu près, c'est suffisant pour avoir un peu des filets un peu plus dynamiques. A savoir que là, j'ai quand même le filtre polarisant qui est dessus et qui permet d'accentuer aussi le ciel pour avoir des ciels un peu plus bleus, donc plus prononcés. Je préfère le mettre parce que si j'enlève l'effet, on a un ciel qui est beaucoup plus bleu ciel. Si on reprend l'effet, on a un ciel qui est beaucoup plus, beaucoup plus saturé. Je vais faire une photo avec les, le, le ciel moins saturé pour vous montrer. Et une photo avec le ciel plus baisé pour vous montrer. Voilà, voilà Alors en fait, l'intérêt donc des filtres, plus on utilise des filtres qui sont opaques, plus on va ralentir le temps de pose. Et quand on a des mouvements aussi furtifs, en fait, qu'une voiture, ici, il faut qu'on arrive plutôt à se positionner à un quinzième de seconde, un vingtième, ou alors peut-être un dixième, ça dépend l'allure de la voiture. Après, plus on a des, des temps de pose longs, et plus ça tire en fait le mouvement. Voilà. Après, pour tout ce qui est nuages, etc., si on veut filets nuages, là, on va avoir tendance à, à rallonger, pardon, le temps de pose pour étirer en fait, les nuages dans le ciel et tous leur mouvement. Voilà, c'est que, une question d'équilibre. Alors, c'est pour ça qu'on a le ND 1000, ND 8 et ND 64. C'est justement pour choisir en fonction du, euh, du durée de pause que vous souhaitez. Voilà, voilà. Alors, les amis, je vais utiliser le ND 1000 euh, pour faire une photo en fait ici. Les nuages ne bougent pas, pas assez vite, en fait, euh, on a de la texture, on a des nuages, mais il faudrait vraiment une pause très très longue pour qu'on ait du mouvement dans le ciel. En fait, ce qui se passe, c'est que euh, j'ai remarqué qu'il y avait un petit défaut optique avec ce filtre. Donc là, je vous le mets, par exemple. Je peux filmer l'écran, papa, s'il te plaît. Là, en fait, on remarque que sur l'écran, il n'y a, de... a pas de défaut, mais en passant ici le filtre. Alors, tac. On peut remarquer ici qu'il apparaît du flair, en fait, ici. Je ne sais pas si on voit bien. De toute façon, je vous montrerai les photos après. Et en fait, ça, juste en faisant de l'ombre ici, en faisant de l'ombre ici avec la main, ça permet de le faire disparaître. Pourquoi Parce que le soleil vient et en fait, crée une, une, enfin, un effet parasite ici en fait. Et juste en passant la main, ça disparaît. Donc soit on peut passer la main dessus et ça permet en fait de le faire disparaître. Ou soit après on peut le jouer en post-traitement. Mais voilà, ça dépend où ça apparaît sur la scène. Alors, ce que j'aime... Dans ce kit de filtre, c'est le système de filtre qui permet de loger le filtre polarisant qui est très agréable à l'utilisation. C'est un filtre circulaire qui se loge très facilement et en poussant le petit support, ça rentre naturellement. Donc le support se monte facilement et rapidement et ça aussi, c'est vraiment agréable. Le filtre ND, grâce à son encadrement ici, coulisse très facilement dans son support et ça, c'est beaucoup mieux que les filtres sans encadrement. Pour moi, c'est vraiment important de garder un système simple et rapide. Alors. Peut-être que la qualité est moins bonne qu'un kit de filtre à 1000 euros, mais ça permet déjà de s'essayer à ce type de filtre, voir si ça nous plaît et prendre du plaisir à pratiquer la photographie puisqu'on est dans une gamme qui est quand même intermédiaire, donc on a des résultats qui sont tout de même très satisfaisants. Ce que j'aime moins, c'est surtout la boîte de rangement qui fait un peu ancienne. Hein, franchement, il faut dire euh, ce qu'il y a. Euh, bon, elle reste quand même pratique, mais je pense qu'elle euh, serait plus jolie peut-être d'une autre couleur ou euh, peut-être euh, un autre système de rangement plus ingénieux. Euh, les adaptateurs de diamètre sont aussi un peu embêtants à remettre dans la boîte. Il faut les ranger en fait en même temps que le support. Donc euh, bon, Après, à moins qu'il y ait une autre technique, vous pouvez me le dire en commentaire. Hein, mais euh, moi, c'est ce que j'ai noté. Un petit comparatif avec les anciens filtres, euh, j'avais testé euh, sur la chaîne des filtres déjà rectangulaires de la marque KF Concept, donc sans, sans en fait, euh, l'encadrement autour du verre. Sachez en fait que ce n'est pas compatible en lui-même avec ce kit de filtre, mais il faut acheter l'encadrement séparément si vous souhaitez rendre les filtres que vous avez déjà, pour les rendre compatibles avec ce nouveau système. Avec le cadre, en fait, cela permet, permettra également de protéger vos filtres. Alors, pour conclure, un kit de filtre bien sympa et bien meilleur que le kit avec seulement les plaques en verre, donc ça coulisse et ça tient très bien sans forcer. On peut loger deux filtres superposés l'un sur l'autre. L'intérêt, alors, c'est que dans le kit, on a déjà un ND8 et un ND64, ainsi qu'un ND1000, en plus du filtre polarisant. Vous pouvez donc superposer, par exemple, le ND1000 avec le ND8. Cela vous fera un ND8000, donc... Un puissant degré d'opacité vous permettra de faire des photos avec une lumin luminosité très forte. Cela vous permettra de rallonger le temps de pause. Donc, par contre, additionnez le ND64 avec le, ND, le ND1000. Je ne vois pas trop l'intérêt de faire un ND64000, mais peut-être que vous pouvez me le dire en commentaire si vous y voyez euh, une utilisation particulière. Pour ma part, je trouve ce kit de filtre à un prix vraiment abordable. Vous pouvez bénéficier en plus d'une réduction avec le code promo que je vous ai négocié. Je vous mets le code dans la description. Je pense que si vous aimez la photographie de paysage, c'est un bon kit qui présente quand même un certain coût, mais qui reste 4 fois moins cher qu'un kit de filtre haut de gamme. Je vous le conseille, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de cette vidéo. Une autre personne se posant la même question serait contente de lire la réponse, je pense. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardée. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A plus les amis